je vous retrouve enfin pour parler de cette contraception mystérieuse pour laquelle vous avez mille et une questions donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du euh, stérilé. Dans cette première vidéo on va parler plus en détail de comment ça s'est passé la pose du stérilet, je vais répondre à quelques questions par-ci par-là que vous m'avez déjà posées et il y aura une deuxième vidéo dans la semaine qui suit donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper qui va répondre vraiment aux questions précises que vous avez sur cette contraception. J'ai lancé un euh, sondage sur, enfin une question réponse sur Instagram, elle est dans euh, la story à la une qui s'appelle quiz donc c'est le dernier. Vous pouvez poser vos questions dessus euh, sur le stérilé ou euh, en commentaire comme vous voulez. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce qu'il y a pas mal de questions réponses, il y a pas mal de sondages etc. Où je vous sollicite pour avoir un petit peu vos avis. Bref, euh, parlons du fameux DU en cuivre qu'on appelle communément stérile. Bien évidemment ne vous rend pas stérile. Ça c'est précisé, c'est bon on peut y aller. Enchanté. En outre d'être une femme archi chiante, hein, j'ai aussi un corps archi relou. La pilule je la supporte pas, l'implant contraceptif non plus. Oui, je ne supporte pas les hormones et ça c'est un petit peu assez relou, très relou même. Puis j'ai pris sur moi, hein, j'ai commencé à me renseigner, à lire, à me poser plein de questions, à découvrir plein de choses. Et je suis allée chez mon gynécologue en mode, bon c'est bon c'est décidé, aujourd'hui je veux un DU en cuivre. Et là, il m'a regardé et m'a dit... Non non, non Quoi non Genre toi tu vas me dire ce que je peux faire ou non dans mon corps, ce que je peux mettre ou non dans mon corps. Il me dit oui non, vous avez jamais eu d'enfant, ça peut être dangereux et tout. Je dis attendez, lui aussi il est g -g et puis il dit pas la même chose que vous, donc oui mais vous savez, moi j'aime pas trop, ben je vous demande pas votre avis, je vous demande de me poser un stérilet en fait. Et vu que j'étais jeune, j'étais en mode ouais peut-être qu'il a raison et tout, on va tenter des nouvelles choses. Mais j'étais quand même très très renfournée, hein, j'étais en mode c'est pas euh... <rire> c'était tu euh... hein, bon, on va prendre la pilule encore, super Tous les contraceptifs que j'ai utilisés, l'histoire de ma contraception plus globale et tout ça, j'en ai déjà parlé pas revenir là-dessus mais la complication de se faire poser un stérilet quand on est une femme qui n'a jamais eu d'enfant parce que oui, je n'ai jamais eu d'enfant à part si je le cache sous mon canapé mais sinon non. Du coup le temps passe, le temps passe, je grandis, j'en ai marre, ça me saoule et puis je déménage à Toulouse et là euh, je suis en galère. Bref, j'étais en PLS, j'étais en panique, il fallait que je trouve un moyen parce que ça faisait des mois que j'étais pas des années que j'étais pas allée chez le gynécologue et euh, je suis allée dans le centre euh, A, ah, je vous mettrai le nom hein, qui est à Toulouse et euh, qui est donc euh, avec des sages-femmes. Et là en fait, j'ai un petit peu expliqué mon histoire et j'ai dit bon, j'aimerais bien me faire poser un stérilet je suis en couple, ça se passe bien, nanana, nanana. Et, et je commence à un peu à me justifier, la femme elle me répond Oui, pas de soucis On peut vous poser un stérilet le mois prochain Cool Pourquoi Pourquoi tant d'années à attendre Genre Ok, c'était si facile que ça au final En vrai elle m'a dit Oui et tout et tout et tout Mais moi j'étais en panique hein. J'allais quand même poser une genre d'arme de torture dans mon utérus J'étais pas très bien J'étais en mode Yes Et à la fois en mode Ah merde avant de se faire poser le DIU, alors le mien je l'ai pris en cuivre, il y a aussi le DIU en orbone, hein. mais il faut faire des tests euh, pour savoir si vous avez euh, pas de maladie, si vous avez pas d'IST, notamment la chlamédia, etc. parce que ce sont des maladies. Si vous posez votre stérilet pendant que vous avez des infections, et ben votre euh, ça fait des trucs pas cool. Donc il faut vraiment être clean avant de poser un stérilet. Si le gynécologue vous fait pas les tests avant, euh, vraiment l'aide d'alarme hein, Vous lui dites non non non non non j'ai entendu dire que et c'est pas j'ai entendu, vous faites des recherches etc. C'est important de faire les tests avant de poser un stérilet. C'est quand même un corps étranger qu'on vous met dans le petit minou. Le jour j'y arrive et elle m'avait dit avant de prendre des médicaments. Donc euh, j'étais un peu en mode quoi des médicaments Quoi faire Bah pour vous détendre Pour me détendre de quoi quoi Qu'est-ce qui se passe Je viens d'être détendue. Donc euh, le jour j'y arrive, je prends les petits médicaments qui n'ont strictement servi à rien et je me dirige vers mon rendez-vous à l'aide de mon ex hein, qui m'accompagne euh, bien gentiment. De toute façon, il n'avait pas trop le choix. Oh, non mais euh, non, ça va, genre euh, c'est moi qui vais poser un stérilet, il peut quand même m'accompagner, il bah, va en profiter autant que moi, donc... Euh... Tu viens t'accompagner là Tu me tiens la main parce que moi je vais faire un malaise. Alors je suis pas douillette, j'ai pas forcément mal, j'ai jamais quasi mal. Genre tous les personnes et tout ça, c'est pas de la douleur, c'est de la pression. Et quand ma pression se relâche, je m'évanouis quasi toujours. Voilà, ça, ça va, c'est pas trop chiant encore au quotidien. Euh, pour les trucs comme ça, je peux pas y aller toute seule. Donc euh, j'y vais et tout, je m'installe, je pose ma jambe comme ci, je pose ma jambe comme ça. Et là, ça commence. Je suis en train de te dire qu'est-ce qui se passe dans mon autre Je commence à me mettre à hurler, hein, à devenir toute blanche et tout. j'étais en panique, j'étais en panique, j'étais en mode, euh, je ne répéterai pas l'anecdote gênante dans cette vidéo qui m'est arrivée. À cet instant précis, je elle a t'enlevé le bazar, elle m'a dit c'est posé. Et puis elle m'a regardé et elle a dit, vous, vous avez eu votre première euh, contraction Et ben j'ai dit, ça tombe bien, j'aurai jamais d'enfant. Hein et mon ex qui me dit, euh, c'est toi qui hurlais comme ça, genre on aurait dit un film porno, je suis en mode, ah ouais non mais là j'étais pas du tout dans le plaisir, hein, c'était ah là là, donc du coup je dois aller me coucher, je prends du sucre, je suis couché comme ça, je suis en mode PLS et tout. Et puis finalement, je prends mes clics et mes claques, je rentre chez moi et je pars pour une bonne sieste. Je vais pas vous mentir, comme je dis je suis pas une personne euh, très chochotte, hein, je suis plutôt du genre assez euh, dur, dur mais là vraiment j'étais en panique et j'ai vraiment douillé. Genre vraiment j'ai douillé, à un point où trois mois plus tard quand j'ai cru que mon allait se barré, elle m'a dit bon ben je vais vous l'enlever, vous le remettre, je me suis mise à chialer comme à une enfant de 5 ans. Après c'est très personnel, je connais d'autres filles et des copines à moi qui n'ont pas du tout eu mal, mais moi personnellement j'ai douillé ma race. Du coup comment ça marche Eh bien c'est très simple, pour ça bon ok ça paye pas de mine comme ça, ça a l'air grave chill et tout, y a pas de soucis. Donc voici maintenant un utérus un peu kawaii parce que bon c'est un utérus, oulala, oh, loulou ça choque ça choque, bon bref, un utérus kawaii. Juste petite interlude de tabou, mais kékètes et c'est quoi leur nom officiel peux, Et là vous allez dire euh, alors euh, moi un que je sais, l'autre euh... je vous donne évidemment pas la réponse je l'attends en commentaire, sur ce on reprend le petit dessin. Donc on commence par passer euh, la tige par le vagin qui va donc braver monts et montagnes pour arriver dans la colline qui se trouve le plus haut possible, qui est donc l'utérus et quand euh, c'est sur l'utérus ça va souffrir telle une fleur et là, ce qu'a fait mon utérus, c'est qu'il a dit faut que ça dégage, j'ai un corps étranger. Et du coup, boom, contraction, contraction, comme s'il y avait un truc qui allait pas. Et puis après, du moment où ça se calme, ben, et ben bah, et bah ça se calme. J'ai eu mal les premiers mois. Une fois, j'ai douillé sa mère. J'ai cru que j'allais à l'hôpital. J'ai découvert que, euh, voilà, que quand j'avais très envie d'aller faire popo, je pouvais pas, hein, parce qu'il fallait vraiment que j'aille de suite, sinon après ça m'appuyait sur l'un sur l'autre, il y a tout qui s'écrase là-dedans. Pas glamour, l'amour que j'ai envie de faire mes besoins, il faut que je fonce. Par la suite, et donc aujourd'hui, ça devient très rare que j'ai mal. J'ai un petit peu mal pendant mes règles, etc. Mais je le sens pas, donc j'ai eu un petit peu mal au début Sauf euh, des fois pendant les règles et tout Au début c'était un peu douloureux, mais pas plus que ça Et au final un an plus tard j'avais plus rien Aujourd'hui tout va bien, je ne le sens plus, etc Voilà, du coup on va passer aux questions réponses Ultra rapides, c'est les questions que j'ai le plus Vues et revues, Enchantée. Oui, je n'ai jamais eu d'enfant, c'est pour ça que j'ai galéré à le faire plus. Non, on ne le sent pas au quotidien ni durant les rapports sexuels. Si jamais il vient que votre copain le sente, déjà c'est très bizarre parce que si votre copain a sa bite qui va dans votre utérus, c'est qu'il y a un problème. Mais par exemple, on peut sentir les fils à ce qu'il paraît et vous pouvez vous les faire couper un peu plus court. Mais attention, vous les faites pas couper trop court sinon après c'est un petit peu galère à les chercher. Je le garde 5 ans, mais je peux l'enlever à tout moment. Voilà, si je veux l'enlever demain, je peux. Il existe évidemment le DIU avec hormones et le DIU sans hormones. C'est celui que j'ai. Oui, on fait des tests avant de poser, et oui, ça a clairement changé ma vie. Passons au négatif versus positif. Enchanté en négatif, je dirais évidemment pour moi ça a été la douleur à la pose les règles plus abondantes, parce que oui, le stérilet en cuivre, le cuivre fait que vos règles sont beaucoup plus abondantes. Personnellement, j'avais des toutes petites règles, du coup ça ne me gênait pas. Il arrive qu'aujourd'hui, euh, là j'ai eu 3, 3 jours de règles, même sous stérilet en cuivre. Aujourd'hui, j'ai plus du tout les règles abondantes. Je sais que la première année ça a été un enfer. Maintenant, franchement, ça passe crème. Je faisais un tout petit peu plus longtemps qu'avant et un petit peu plus abondante, mais aujourd'hui étant un en cuivre et sans hormones, c'est à dire que mes règles sont des vraies règles et donc je douille plutôt pour mes règles mais c'est pas plus que je douillais avant donc ça me change pas grand chose l'autre point négatif c'est la cup menstruelle euh, il s'avère que j'ai beaucoup entendu des témoignages de filles qui se sont ventousées euh, le stérilé et je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'ai très envie de faire donc euh, j'évite la cup les points positifs, eh bien c'est sans hormones donc ça a changé ma vie, ça a changé ma peau ça m'a pas, euh, j'ai reperdu le poids que j'avais pris, enfin bref, tout ce que j'avais euh, sous pilule etc, l'acné tout ça, pff, je n'y pas besoin d'y penser, c'est-à-dire que euh, c'est pas quelque chose que je prends tous les mois, c'est pas quelque chose où que je suis stressée, etc. Euh, je fais juste attention de surveiller mes règles au cas où, on sait jamais. Mais euh, voilà, ça se change donc tous les 5 ans et ça peut s'enlever avant, donc c'est très bien. Hein, J'ai beau me plaindre, mais 2 ans si je, si je ne veux toujours pas d'enfant, eh bien je le referai poser pour euh, une durée déterminée, peut-être 5 ans, hein, on sait pas. Alors évidemment que oui, il y a des filles qui vont tomber enceinte sous stérilé, mais quoi qu'il en soit, il y a des filles qui tombent enceintes sous pilules, sous stérilé, etc. Donc on tombe enceinte sous, sous tout. Il hein, n'y a rien qui est 100% efficace. Voilà, en tout cas, je ne le regrette pas, je sais que je vous ai raconté ça un peu en mode walking dead etc, que c'était assez atroce, mais j'ai quand même assez eu mal et j'ai pas envie de vous mentir en vous disant non c'est pas vrai et tout je veux vous dire que quand même voilà, mais est-ce que je recommencerai oui, est-ce que je suis prête à redouiller comme ça pour tous les bénéfices qu'il y a derrière, oui je crois du principe où dans la vie il bah, y a des choses qui sont pas chouettes hein, euh, mais euh, ça ça a été malgré tout de tous les moyens de contraception le seul qui me convient, et ok j'ai mal au début mais après je le vis très bien, donc euh, voilà c'est à refaire, je recommencerai, mais pas avec plaisir, avec obligation, parce que oui tant je hurlant mais pourquoi, pourquoi ça fait si mal, pourquoi on doit souffrir autant pour une contraception et pourquoi c'est autant la merde pourquoi il y a autant de merde dans les contraceptions, pourquoi personne fait d'effort, pourquoi j'ai l'impression que tout le monde s'en fout et nous on est là, on souffre, du coup ça pue un peu, hein on n'a pas trop le choix donc voilà, n'hésitez pas moi, vous à me raconter vos histoires avec le stérilet, si vous l'avez posé si vous voulez le poser, si vous avez des questions etc, on reste bienveillant, on reste dans l'amour et dans la paix, <rire> sur ce je vous fais des gros bisous et retrouvez-moi sur Instagram pour participer au prochain sondage voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao